<rire> bon, on est revenu à deuxième phase oui, de l'acte 1 deuxième, deuxième phase 1 En train de looter masse. Ouais, on a looté pas mal de choses. Hein. Moi, je, sur ma tête, il pleut des, euh, des notes de musique et j'ai un bouclier qui me protège. C'est plutôt fun. Moi, j'ai des. vous bouches. dire à quel point c'est What the Fuck. On est tombé sur des choses pas trop mal. quoi Le casque, genre le Razer Casque. C'est comme ça que s'appelle le. C'est Ça s'appelle le truc. C'est un, ça, casque, razor un razor razor. Merde. casque Razor. Il s'appelle Casque Razer Et. euh... Du coup ça, ça pleut des notes de musique, ça fait des dégâts autour de moi. Hein. En vrai c'est fort. <rire> ah c'est pas mal ça Ouais, attention à la bombe Ouais, ouais c'est énorme. Ça va. Ça. Allez, on se met dans le truc. J'ai loot. Peut-être que je level up d'autres trucs. Ouais, moi je level je up toujours le même en fait. Y'en a un qui est au niveau Ah bah oui, bah viens, je vais poser des trappes vite. Plus vite Plus vite Posage de le truc. Les Léviathan. Ouh, c'est un beau bébé, un beau bébé. <rire> <rire> <rire> <rire> bon, voilà, izi, izi. Il a plus de mana. Il va mourir vite Il J'ai l'agro Et voilà Il a cire cire cire. Cire. Il a l'agro <rire> Il a l'agro Il <rire> a l'agro Il a l'agro Et là j'ai une Game Boy je pense c que ça veut dire Une Game Boy Sérieux pas, quoi c'est quoi Un lecteur cassette. Et hey, moi, moi j'ai pas de relique Bousse un peu Bouge toi Bouge toi J'ai pas de relique moi c'est quoi Starnach On m'a volé une C'est quoi c'est Magic Stats, c'est maman. Bon allez, let's go Oui c'est super simplifié, mais enfin c'est simplifié niveau compréhension du jeu, apprendre les mécaniques, etc. c'est ce qu'il Exactement. Et ça c'est bien. Oh c'est joli. Oh qu'est-ce que c'est que cette Ah oui ce sont les... Comment ils appellent ça déjà Je sais plus. Les trangles, Ils s'appellent Trangle Roft. Je sais pas. Ah mais c'est P C'est le téléport, c'est pas un bug. Ah oh, l'emploi de oh, Éjaculation des flammes infernales Là c'est plutôt des espèces <rire> de larves. <rire> oh merde Ça picote hein ah, Je commence à avoir pas mal de dégâts aussi ouais, avec les auto-attaques. Bon malheureusement le trap c'est pratique mais faut vraiment la jouer passive tu vois. Euh, saloperie de Oh des rats, des petits rats ils sont trop mignons Y'a un... y'a un... un nid donc Ouais y'a ouais, un nid juste, juste un au dessus de de ce a de du poison Vous voyez si y a pas de nid de... Euh, de squelette Parce qu'il y a des nids de squelettes Des, des quoi Non des nids de squelette squelettes okay. Après ils peuvent... Des squelettes Des squelettes Des squelettes T'es où là Tu es quoi Il est juste à connaître toi mais je sais pas, il y a des petits ronds, moi je détruis ah, des potirons. Il y a des électrifiés, des corps qui se TON <potager> <rire> Ouais. ouais J'ai remarqué ouais, un truc qui est. Esquive, esquive, esquive es es, J'ai pris un peu de dégâts ça. Ah une clip, on ouais, ouais, l'a fait Juste que je récupère un peu parce que c'est comme ça. ici, et juste ici. Ouais non, ouais comme ça. Allez, let's go Let's go J'arrive. T'es mort. Go, go, Power Rangers Aussi, si vous avez des idées pour les jeux... <rire> oui donc je disais aussi si vous avez des idées pour des jeux comme, auxquels on pourrait tester entre ouais. nous, ou, ou on en faire en vidéo etc. N'hésitez pas parce qu'on est à la recherche de quelques petits jeux. Personnellement c'est en attendant pas faufrer la nouvelle extension qui sortira ouais, je bientôt les qu'est-ce que j'attends pied ferme. Je me suis de tête. Tiens tu as vu les enfin euh, les mobs aussi ils prennent des dégâts des euh, pièges, bien ça. Moi j'ai une tête de dragon comme Relic ici. j'ai peur, j'ai pas envie j'ai pas envie de passer, j'ai plus beaucoup de. <rire> Go être, Non je suis pris putain Oh tu te l'es prise en pleine face voilà. Oh j'ai une Breath of Fire oh, bah. Ah par contre ça m'a retiré moi, ma relique pure... de Ma cursed. bouteille de Ma bouteille de mouche je, suis... ah, je n'ai plus je ma bouteille suis de suis mouche j'ai vu En fait ouais euh... Alors testons ça Ah oui les gars ça tire des je flammes devant moi c'est joli Faudra que je teste contre un boss c'est ce que ça donne Ah oui ça ce sont des sorts que tu gagnes en plus Certains, certains, oui c'est ça. Euh, ça, les actifs en fait. Un sort d'ailleurs, au choix. Il enfin, y a de la vie par là, de la vie c'est bien. Donc qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir comme oui, disaient l'autre. On, bon. on est bon pour le boss de fin d'acte. Je le sens, là je le sens. Ouais, ouais. Sûr. On a quel wave, 15ème wave C'est pas mal, c'est pas mal, on progresse euh, Je pense que, je sais pas, c'est 30 ou 20. Je sais pas, 24. La première est à 6, la deuxième elle était à combien là, la wave 15. T'as beaucoup de Wendigos, toi, ta ça, Wendigos. Les Wendigo, toi toi gars c'est ça, des Wendigo. les Wendigo. Les Wendigo, c'est tout mignon. C'est pas trop mignon. Et ils sont pas pris mon trap, Monde de chiens, ils esquivent. En fait, les Wendigo, ils accélèrent quand ils te voient. Ils ont une ah. certaine range, tu vois, ouais, et ça, quand hein. ils te voient, ils trushent dessus. Donc, si tu peux les tuer sans que. Enfin, je crois sont. Euh, si bon. bah, en fait, en gros, il mieux pas jouer mêlée Ouais, contre fin, eux. Tu vois. Oh, ça reste. Dans pu... ce besoin moment... à côté, regarde, tu suis mort à côté. C'est sûr que je suis mort à côté. Mais oui, mais t'es quand même resté dedans pendant que je meurs. Je suis mort à côté, c'est pas possible que je chope. Mais, mais je te laisse, pas moi. Héroïgo, t'as quoi? Gango! Il s'appelle Gango! Juste pas, à droite. J'ai. Merde, il est là-bas! Oula là, wow! Il utilise roule slam, c'est simple. ça va, il meurt vite. On a des bons dégâts. Ouais, t'as combien de PV toi euh, 2920. Oh, pas, de ah, combien pas mal. Euh, 2000. <rire> <rire> non, mais j'ai bon encore pas de bon relique. À la place, j'ai des clés, mec. Bah, c'est pas mal les clés. Moi, j'ai deux clés. 40 force. Ouh mmh. Pas mal. Euh, ouais, du coup, passons à la suite. Hein. Oh, j'ai obtenu du loot légendaire, mon dieu Dépêche-toi GG pour le coup, légendaire, ah. c'est hyper fort. Légendaire. Bon, du coup, j'attends. Oui. Je vais vite m'équiper. Protège-moi. Protège-moi. Protège. Protection. Ouais. Inventaire. Alors, où est mon stuff légendaire Dépêche-toi. Je ne le trouve pas. Ah, si, c'est les boots. Ah, bien. Les boots, c'est pas tant plus. Ah bah non, euh, il faut être au level 15. Ah. Je suis level 12. Ah, ah tu oui. peux, ça veut dire que tu peux oh, avoir le quoi, ça Ah oui, en effet. Maintenant, je peux tirer des cannonballs. Bon, après, j'ai 1% de chance de les pop, hein, tu vois, à chaque ah, auto-attaque. Bon, ouais, exactement. Donc, je, je pense que je vais level up ce. Ah, bah, tu l'as vu là Ah, oui, oui si j'ai vu, ouais. Oh, ah, c'est sympa, bah, c'est. Des grosses bouboules sympa, là. Tu aimes les bouboules Putain, Moi, je me toujours à quoi sert ce chapeau, je pense que c'est pour décorer. Hein. Oh, ouais, ouais, hein? je pense que c'est totalement décoratif <rire> Je sais pas. Je <rire> me demande si ça n'a pas un bonus passif, genre. Par contre, je sais pas comment est-ce qu'on peut voir les passifs qu'on a. Euh, soit le wiki, soit il faut aller voir euh, mais, la sélection des persos, euh, tes ah, uniques, etc. Crypte à pierre. Ah, il y a une crypte. Ah, bah elle est juste là, bah génial. Oui. Euh, fais attention parce que la dernière fois je suis tombé dans une crypte où il y avait plein de pics partout. Sauf avant de rejeter, du coup je suis mort. Ah, bah non, là ah bah, il voilà. oh, y a des tapis roulants. Oh merde, il y a des tapis roulants. C'est dans celle-là que je suis mort, ah. comme un débile. <rire> je suis mouru. Voilà. Il y a dans la crypte là. Hello GG. Putain, mais c'était tellement pas une bonne idée de venir ici. YOLO Ah merde c'est marche en arrière là Ah oh, putain Ah c'est moche Ah c'est chaud Ok il faut passer par vous ensuite là Faut passer sur les pics pour activer tu, tu, tu. le levier Non mais et le, levier en le levier en dessous Non non pas par là On s'en fout par là C'est pareil c'est pas grave Ah ok Moi je dis que c'est pas grave <rire> J'en sais rien en fait Y'a plein de coffres à gauche Bon on verra bien Est-ce que oh. je passe ou pas Un, deux... Bon si je meurs tu aimerais ou pas Ouais, bien sûr que oui Moi <rire> oh, je te crois tellement pas. <rire> ah bah oui ça ouvre de, du côté ici pour le levier Nice Est-ce que moi je dois l'activer ou pas Elle nous crée un chemin de merde on Un là. chemin en pause. Bonjour je m'appelle Jean-Dominique Aujourd'hui sur Minecraft je vais vous expliquer comment on fait un fais. chemin en pause pour ça qu'ils la bouse. Ah, trop bien. Trop bien. Ouais, moi aussi, j'ai deux items légendaires mon équipement. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Mais t'en as eu deux, j'en ai eu deux aussi, s'il te plaît. Il y a eu deux, deux légendaires. Ouais, j'ai un charme, bah, le, là, le, le charme ça. du guerrier. Et... Moi j'ai le charme de, de, du warlord aussi. Ouais, du warrior. J'ai l'ancienne amulette. Bon, en tout cas, il faut arriver jusque ouais, level, mais... ah, level 15. Et à partir du level 15, ça on fait que ça l'heure oui d'accord, oui, aussi. Après aussi il faut savoir que la limite du niveau c'est 150. Oui oui sommes au début de notre aventure épique. Qui nous confin du monde. J'ai vu qu'ils sont encore en train de créer des actes, c'est possible Oui en effet. Malheureusement il y a pas mal d'actes qui sont en mode DLC tu vois. Bon après les DLC coûtent 10€ tu vois. Donc après c'est pas cher, voilà la de jeu Si vous aimez, enfin le jeu coûte 6€ donc au final ça revient à 10€ que les DLC c'est... Oui franchement c'est cool quoi. Tu peux d'après c'est pour rien de mettre pour avoir euh, je sais pas moi euh, des, presque 10 km en plus et euh. Ah, ah esquive Ça me fait penser au rayon laser de Paiti dans l'acte 4 de Puff of Exile tu sais Moi ça me fait surtout penser au laser dans Deblo assez Espérant Ah boss Ah eh, on ça sort bien, on est, à, on est au 24 donc prochain c'est le boss euh, le boss de fin hein. d'accent Ah y'a un bon l'air ici Accroche toi euh, pourquoi je vais ralenti là ah bah c'est le boss ici, Pourquoi garde le p... 6.3 Oh ça devrait aller mec, il y a pas de PV ça. T'appelles ça un boss Sérieux Déjà qu'il y a une tronche de cake. C'est ça qu'on veut. Oh Il y a de la verdure et tout, c'est joli Si oui, c'est vrai, backstab. Nous allons arriver au bout très cher! On y arrivera oh, On y arrivera à... Malgré oh, le oh, son oh, et les cieux Bien bonjour Da Frozen Bling Attention Glas he J'imagine le malade, je trouve que <rire> un peu Cryptapier, il est, est, est ici J'arrive Il y a un petit euh, pour tout stylé le salaud. Tiens, on laisse la tête. Oh l'explosion je, je, je suis mort dans la crypte oh, Aïe yeah, aïe yeah. aïe T'es mort dedans Non mais en fait chaque fois que tu, que tu rentres dans un endroit tu meurs Ah oui oui oui Non j'ai cru que t'étais mort parce que je sais pas si tu te rappelles la dernière fois Quand on est arrivé dans une salle et qu'il y avait 80 000 mobs oui, oui, si. En fait ils peuvent descendre avec toi je pense, certains endroits ils peuvent descendre avec toi les mobs Non mais je sais même pas si c'est pas genre tout pop dans la, dans la zone et il y a 12 000 mobs Ah oui aussi. si, mais si tout à l'heure Tu es arrivé oui c'est ce qu'on a eu, oui voilà T'as déjà passé la boulette Bah oui. Boulette. Ah j'ai ah. pris Moi j'ai pris la boulette de pique dans la tronche. Yolo PAYOLO PAYOLO yolo. Pas yolo, pas yolo ah c'est chaud dans un ouais. couloir comme ça. En fait il y a un arbre pour le protéger. Ah il est mort. Je vois rien. Pourquoi Il reste des archers au-dessus. courage à toi Ah, mais pas euh, Ah bah j'ai... J'ai un hamburger <rire> un hamburger <rire> Moi j'ai une débile horn de coeur bon cheeseburger. but so you me. <rire> <'ai ce> burger <rire> You, me, you, me. you, me, you me burger Hmm... You me, but so you me. Nous sommes à la web 27, nous allons finir l'acteur J'ai bon espoir Tu as bon espoir J'ai bon espoir J'ai bon mon deuxième spell de liée, ça, hein. Oh mais c'est stylé Oh mais c'est stylé T'es où, regarde Oh la chute Oh une chute Oh je kiffe Ah y a une statue c'est euh, pour contre il faut les prendre, ici non, ici Moi, moi j'en ai une en bas là, c'est pas ça Ah moi j'en ai, ai une crié. ici On a la statue faut prendre Ça te donne un bonus euh, passif sur ton héros qui est.. Oh, non bah, non Qui reste tout le temps Ouais voilà, toi t'as besoin de strength et moi j'ai yeah. rien eu vu que toi tu t'as prise pour moi Thank you Vinch Attends ça rame, c'est pas normal Non ça rame pas, c'est... Je pense que c'est le jeu qui va ralenti quand il faut y a trop d'effets, non Il va pas ralenti pour toi Non, au oh, moins ça va tranquille, après c'est peut-être parce que c'est moi qui hoste peut Ouais peut-être truc à afficher en même temps quest tu Wave 29 oh. Parce que là si je tire, moi ça va perdre. Oh c'est quoi ça C'est quelle rarité ça Je veux Donne-moi Ah J'ai eu J'ai pas J'ai pas Faut bien tout mon inventaire okay. Ah il si la crypte qu'on peut toujours... Ouais, faire ouais, en bas. ouais ouais ouais ouais <rire> ouais ouais je vais mourir Je vais mourir ouais ouais ouais Dan tan la yeah, ok... ah mais pourquoi je passe au moment où il y a le... ah ha, a eu exactement <rire> je t'emmerde J'ai une dent, j'ai des trucs trop bizarres. <rire> j'ai une dent, le mec il a looté, une oui, dent, le... une dent. Une grosse dent. <rire> Et ça, c'est beau, <rire> c'est bien. <rire> ah non, mais ça fait si je niveau 15. c'est à dire que je peux utiliser mon objet. Ah oui, le stuff unique, oh, le stuff le unique. J'ai un squelette appelé Prison Guardian. Moi j'ai mis un portail, mais ne Guardian up... Oh il ne fait pas mal Ne prends pas le portail bleu Putain ça, ça rame tellement Je sais pas je rame... Si tu vois un portail bleu, ne le prends pas. Parce que c'est mon portail qui me ramènera au début. Ah oui pas cool quoi. Ouais ça va ralentir. Ok That's good Quand tu veux baby Let's go Here we go Eh bien les amis Saute dans le trou Saute so dans le tuyau, tel Mario Nous sommes partis pour le boss de l'act 1. Act 1. Wow. C'est un gros rocher qui lance des rochers dans tous les sens. Je sais pas, moi j'ai mis des trappes dès le ça dernier. Fait coup, des ça, des euh, ça fait des rochers. qu'ils prennent un peu sa misère. Je me dis au destroyer, vas-y, te ramasse tes dents! Ouais, là j'ai ramassé mes dents! Mais je suis mort derrière! Survie! Survie! Ouais, j ai, j ai... en fait, en gros, j'ai vu que son spell allait tout droit, du coup, je suis resté droit. Ça fonctionne pas. <rire> dash On dash, On dash, dash, dash, dash. Je, crois je crois en toi aussi. Aussi, non Allez Par contre il explose Tout à l'heure il m'a tué Il tout à l'heure Hier yeah. je m'en bats <rire> en, en bas En bas là bas une <rire> <Ça fait rire> merde le premier spell, tu sais qu'il empoisonne oui. en fait, il, est, il envoie tout droit en, en croix, bah je suis resté dedans en mode Putain, mais je peux pas aller sur la gauche ou la droite, y'a un mur, c'est si me pas bon, mes amis Bon allez, Donc chers amis, vous on va bleu. faire de gros bisous non On fait des gros bisous Bah oui, oui, oui, mais des non, gros non, bisous non, à tous, tous. C'est de... et Vinch Pour jeu déjà On l'a dit au moins Euh... et <rire> e... Alors on était sur Hero siècle Hero c'est Hero un très bon jeu, il est sur Stam et vous connaissez un pas ce que tu as C'est un bon programme à télécharger. Allez les amis, on vous dit à très bientôt, faites des gros bisous. Allez les ciao, bisous. Ciao.